smile. Bonsoir à tous, on est ravis de vous accueillir ce soir, c'est la sixième édition des de factory Un concept qui nous est très cher, on va vous proposer des concepts, on va vous faire réagir. Il faut vraiment énormément vous exprimer, vous dire ce qui vous passe par la tête. À chaque fois, je suis à l'affût de toutes les nouveautés qu'ils ont. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas contribuer aussi en Donner mon avis, aiguiller un petit peu ce que moi j'ai envie de voir. Quelquefois on voit les produits arriver, on se sent un petit peu frustré, on dit on n'a pas participé, on aurait bien aimé avoir ça ou ça à la place. Bon là, je pense que c'était l'occasion idéale d'apporter mon point de vue à une banque que j'aime bien. Je trouve que le principe est vraiment bien et de mettre le client au centre et de le faire parler, c'est plutôt, plutôt sympa. Ce n'est pas dans un seul sens, il y a, il y a vraiment un vrai dialogue qui s'établit entre nous et les gens qui après vont mettre en place toutes les fonctionnalités qu'on pourra utiliser. La Hello Factory, pour moi, c'est de pouvoir participer à la banque de demain. La Hello Factory, pour moi, c'est un peu l'innovation. La Hello Factory, c'est l'avenir. Hello.